Normal, on est là pour s'améliorer Pour y arriver On s'entraîne sans répit C'est ça la téléconomie On veut gagner On va tous montrer qui on est Ensemble On a Yu-Gi-Oh GX Nouvelle génération Et salut les Australiens, c'est Gabriel Et aujourd'hui on se retrouve pour une petite courte vidéo Annonce plus un petit bonus Voilà Regardez ce que j'ai reçu aujourd'hui. Les créateurs. Donc, si je me rappelle bien, il y a 7 cartes par pack, il y a 24 boîtes, il y a une carte foil dans chaque pack. Les grands créateurs. Donc, avec du nouveau support, avec pas mal de trucs, voilà. Donc, bien sûr, je vais vendre de préférence ou échanger euh, selon, selon ce que vous me demandez. Donc, normalement. D'après ce que j'ai entendu dire, il n'y aurait pas de commune. Alors, attendez. Contenu, ici. Ouais. Donc, l'extension est composée complètement de 35 cartes rares, 15 cartes super rares, 10 cartes ultra rares et 15 cartes également disponibles en collector rare. Voilà. Donc, euh, restez à l'écoute, parce que je vais ouvrir ça mercredi après-midi. Donc, n'hésitez pas à surveiller ce qui se passe sur la chaîne. Voilà. Et un petit bonus, parce que vu que je suis quand même sympa, je vais vous mettre des beaux tatouages que j'aimerais bien me faire. Donc, euh, les deux premiers, bien sûr. Euh, ça, c'est euh, du fan art, parce que c'est Yu-Gi-Oh et, et 60 Santom. Et les autres parce qu'ils sont jolis voilà sur ce je vous laisse je vous dis à plus je vous souhaite une bonne journée et surtout n'hésitez pas de liker commenter partager cette vidéo sur tous les réseaux sociaux de vous abonner et on se dit à mercredi pour une vidéo récap des grands des grands monarques voilà allez ciao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 C'est the. le meilleur,